Alors, bonjour à tous. Euh, je, je relance l'enregistrement, du coup, je, je, le temps qu'on attende les retardataires euh, pour ce numéro. Euh, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je pense qu'il y a au moins trois personnes que je ne connais pas encore, euh, Emmanuel Royon, chargé de mission patrimoine à l'agence auvergne rhône alpes et euh, Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro du 11-12. Euh, L'idée des 11-12, c'est vraiment d'aborder des problématiques métiers euh, qui... Euh, peuvent vous interroger au quotidien euh, chacun dans vos établissements. Donc en fait, on recueille euh, toutes vos idées, vos suggestions euh, sur notre plateforme, euh, on a appelé la parenthèse en fait. Euh, donc ça c'était effectivement aujourd'hui on va parler euh, économie circulaire et c'est euh, un sujet qui avait été euh, pas mal plébiscité sur la parenthèse. Donc, on, voilà, on s'est dit qu'on allait traiter ce sujet-là, notamment puisque jeudi prochain auront lieu les rencontres interprofessionnelles du livre à l'agence auvergne Renat de lecture, le jeudi 23. Je mettrai le lien vers les inscriptions dans le chat. Et du coup, on s'est dit que ça introduisait bien, effectivement, les problématiques qui peuvent concerner, pas que le secteur du livre, mais la chaîne du livre aussi sur ces questions-là. Euh, donc, on est vraiment ravis d'accueillir de, deux intervenantes aujourd'hui euh, pour nous évoquer des expériences euh, inédites ou moins que vous connaissez ou pas. Euh, donc, la première, elle nous conduira à Rouen avec Laetitia Durand, donc, qui est responsable du secteur patrimoine aux au médiathèques rouennais Agglomération. Et la seconde nous conduira doucement dans le Cantal avec Sylvie pouich qui est chef de service à la médiathèque départementale du Cantal. Euh, donc voilà, toutes les deux nous feront part de, de leurs expériences. Et il ne faut pas oublier que le 11-12, c'est vraiment un temps d'échange entre nous euh, et donc aujourd'hui en plus on n'est pas trop nombreux euh, donc ce que je vous propose c'est si jamais vous avez des questions alors bien évidemment vous pouvez les déposer dans le chat. ça il n'y a pas de souci et on les prendra au fur et à mesure euh, et si vous souhaitez prendre la parole euh, à un moment donné aussi euh, on, on vous la laissera et pour ce faire à, en bas de l'écran sur zoom vous avez un petit, un petit icône réaction ça vous permet de lever la main et on, on vous laissera bien évidemment prendre la parole donc n'hésitez vraiment pas c'est un temps d'échange qui est fait pour partager vos expériences à chacune et chacun euh, je vais aussi également demander pour ceux qui ne l'auraient pas fait de renommer vos vidéos avec vos noms et prénom qu'on puisse émarger facilement euh, et voilà et pour ceux qui le veulent on la vidéo, ça permet de, de, de voir la tête à qui on s'adresse, c'est pas mal pour les intervenants, mais si vous ne souhaitez pas la, la mettre, bien évidemment, il n'y a pas de souci, euh, voilà. c'est juste que c'est un peu sympa pour nos intervenants de mettre des visages derrière des noms. Et pour ne pas prendre trop trop de retard, euh, je vais laisser donc la parole à voilà bonjour Perrine <rire> euh, Je vais laisser la parole à Laetitia Durand pour nous présenter en fait euh, le travail. Alors déjà un petit peu euh, le réseau des médiathèques de Rennes agglomération. Que certains connaissent pas beaucoup. Et puis euh, les euh, voilà, l'expérience qu'ils ont en faisant appel à des ressourceries pour leurs actions de médiation, des scénographies, voilà. Moi, j'avais trouvé tout à fait intéressante quand j'étais venue il n'y a pas longtemps. Et du coup, je l'ai sollicité pour faire part de cette démarche qui est tout à la fois une de l'économie circulaire et solidaire aussi, puisque ça, enfin, elle vous présentera l'entreprise, mais c'est aussi favoriser le travail de, de réinsertion, Voilà, des, des préoccupations qui peuvent être vertueuses sur plus d'un aspect. Merci beaucoup Laetitia d'être aujourd'hui avec nous et je te laisse la parole. D'accord, bah merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc en fait, oui, tu as bien as résumé à peu près tout ce que je vais dire. Euh, donc voilà, donc, comme disait Emmanuel, je suis responsable du secteur patrimoine au sein des médiathèques de Rouen et Agglomération. Je ne suis pas spécialisée du tout de l'économie circulaire à la base, mais je vais simplement vous délivrer un peu une vision pragmatique de, comment, de la façon dont on peut mettre en place ces, cette économie-là au sein de, des médiathèques territoriales. Euh, alors, je vais partager mon écran. Hop. Tac. Ça, ça devrait être bon. Et je vais lancer. Alors, voilà. Donc, je, je voulais effectivement euh, montrer un peu le réseau des médiathèques. Déjà, situé Rouen, euh, dans le, au niveau de la région, où est-ce que ça se situe Parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Donc, on est au, au nord du département de la Loire. Et en fait, Rouenet Agglomération, euh, c'est une, bah, une collectivité qui regroupe une quarantaine de communes. Et au sein de ces, de ces 40 communes, il y a trois bibliothèques, trois médiathèques qui dépendent directement de l'agglomération. Donc euh, Rouen, euh, Mably et Le Coteau. Euh, juste le territoire de l'agglomération, ça représente à peu près 100 000 habitants. Et euh, Rouen, c'est à peu près 35 000 habitants. Jusqu'en 2019, chaque bibliothèque, Mabli, Rouen et Le Coteau étaient des, des médiathèques indépendantes. Rouen dépendait de la ville de Rouen, Mabli, euh, Mabli c'est en bas à gauche, si vous voyez mon écran, ça dépendait de la ville de Mabli. Et en bas à droite, la médiathèque qui n'a pas de nom, c'est Le Coteau, ça dépendait de la ville du Coteau. Et donc tout ça a été mutualisé entre 2019 et 2022, puisque Le Coteau a intégré l'escarcelle les Rouen et Agglomération en 2022. Voilà, donc ça c'est quelques chiffres. On va passer rapidement, ce n'est pas, ouais, pas le plus intéressant. Donc, trois, donc il y a ces trois médiathèques-là. Et sur le réseau, sur l'agglomération, la, on a également un tissu associatif qui est assez dynamique, euh, dont une grande partie euh, œuvre dans le domaine de l'insertion professionnelle et du recyclage. Voilà, j'en je ai sélectionné quelques-unes avec lesquelles on travaille. Euh, donc, vous avez l'entreprise Valorise, qui est vraiment locale et qui est spécialisée dans tout ce qui est ben, voilà, recyclage. Vous avez mis un peu leur, leur, leur, leur CV. Euh, donc, ils sont spécialisés d'abord sur la récupération des déchets cartons et papier et maintenant dans, le, dans la récupération des ben, de pylônes des bibliothèques. Et donc, ils font un gros travail d'insertion professionnelle. Vous avez également la ressourcerie à Cora. Euh, donc, comme son nom l'indique, c'est une ressourcerie Donc, qui favorise l'insertion professionnelle. Et donc, leur but, c'est de, ben, de, de récupérer du mobilier qu'ils que, qu ben, qu rénovent sur place, un peu à la façon d'Emmaüs. Et il y a une partie vente, en fait, également. Voilà, donc c'est vraiment l'insertion professionnelle qui est au cœur de cette, de cette ressourcerie. Euh, le troisième, euh, la troisième association avec laquelle on est amené à travailler, c'est le Tridema. Donc, est, euh, elle est spécialisée, cette association, dans la récupération de tout ce qui est textile et de transformation, récupération et transformation, et pareil, une grosse, euh, le cœur vraiment de l'activité, c'est vraiment l'insertion professionnelle. Donc ça, c'était vraiment les, les locaux de l'étape, j'ai envie de dire, et après, ben, on a sur le territoire des, des structures comme Emmaüs France, qu'on va retrouver un peu partout avec, les, avec les, laquelle on est amené à travailler. Donc pareil, là, c'est euh, la notion de, de recyclage et, et, de, et au cœur de, ben de, de l'association, plus euh, la notion d'insertion professionnelle. Et enfin, une des grosses associations avec lesquelles on travaille également, c'est Amnesty International. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour brosser un peu le, le, le, ben le paysage de, du tissu associatif avec lesquels on avec lesquels on travaille. Alors, en préparant cette intervention, en fait, je suis allée un peu interroger mes, euh, mes anciens collègues, enfin mes collègues, mes anciens collègues et nouveaux collègues. Et notamment, je voulais savoir, avant qu'on fasse tous partie de Rouen Agglomération, euh, je voulais savoir ce qu'on pratiquait déjà au, au sein de nos médiathèques respectives, que ce soit Mabli, Le Coteau et Rouen. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des pratiques qui étaient déjà bien ancrées en termes d'économie circulaire depuis une dizaine d'années mais avant bien avant qu'on puisse qu'on mette vraiment un nom dessus. Euh, alors, bah pareil, j'ai demandé aussi à mes collègues pour savoir pourquoi, pourquoi ils faisaient appel aux associations. Et alors, le principal facteur, c'était bah, une histoire de une histoire budgétaire, c'est-à-dire qu'on leur demandait de faire plus. Toujours avec moi, donc euh, voilà, travailler avec des, des associations, euh, ça permettait de réduire un peu, un peu les coûts. Mais il y avait aussi ce souci-là d'avoir de, de, de, des actions vertueuses, en fait, les plus vertueuses possibles, tant du, du point de vue humain qu'environnemental. Voilà, donc je vous ai sélectionné un peu euh, ben, ben des, des exemples de ce qui se faisait dans les bibliothèques. Là, la personne que vous voyez là, c'est une, une autrice qui s'appelle Claire Vanquine. Et donc, euh, il y avait eu un, une rencontre littéraire avec ses, ses, cette, euh, cet, écri, cet écrivain. Et pour agrémenter euh, un peu la médiathèque, euh, il y avait du mobilier qui avait été acheté expressément. Et donc, c'est du mobilier qui vient euh, d'Emmaüs. Donc, on reconnaît un peu le style baroque, j'ai envie de dire, du mobilier Emmaüs. Donc ça, c'est ma vie. Euh, Après, au Coto, ils avaient déjà eu une, une pratique. Euh, eux, ils travaillaient plutôt euh, avec l'entreprise Valorise, que je vous ai présentée au tout début, euh, qui, euh, qui venait récupérer tout ce qui était papier, en fait, tous leurs déchets papier. Donc ça, ils les, font travailler, ils les faisaient travailler depuis très longtemps. Et euh, également, ils avaient une pratique au niveau du désherbage, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du désherbage qui étaient euh, donnés euh, notamment aux écoles de la ville, donc tout ce qui est euh, don de revues jeunesse, romans euh, et documentaires. Également, ils faisaient une grosse pratique de, de, de dons euh, de revues au, à un lycée professionnel. Donc, il y avait déjà cette, euh, cette envie de ne pas jeter euh, et puis de, de donner une seconde vie, alors une partie de leur collection. Donc, ça, c'était Mabille et Coteau. Et pour Juan, parce que je connais un peu plus Juan, euh, j'ai un peu plus d'exemples. Euh, la ville de Rouen faisait déjà travailler Valorise pour la récupération de papier euh, mais également euh, Acora que je vous ai présenté également donc alors hop, on va passer sur le deuxième donc ça ce que vous, vous voyez là c'est du mobilier qui avait été prêté et euh, remis un peu au bout du jour par Acora pour euh, agrémenter un salon qui avait été installé dans le cadre d'une un, action qui s'appelait le salon savoir et saveur auquel participait la médiathèque donc ce mobilier-là, donc ça c'est du mobilier qui est récupéré, qui est donné par des particuliers et vraiment la ressourcerie Acora euh, a, tout, a, a des ateliers de menuiserie, de couture, euh, voilà, euh, je ne sais plus exactement, il y a électricité aussi et donc il y a vraiment un, un savoir-faire qui est mis en place et, euh, voilà, et donc, du coup ce mobilier-là, il, il est retravaillé euh, un peu à la demande. Donc, ça c'est vraiment un exemple de ce que ça peut, de ce que ça peut donner. Donc, la ville de Rouen faisait travailler à Cora, euh, mais également, alors là, par contre, je a pas de photos, on a également travaillé avec le Tridema, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une, une association qui récupère les, les textiles. Et euh, en 2012, je crois, on avait fait intervenir une artiste euh, à la médiathèque qui s'appelle Odile Gantier, et euh, elle avait euh, fait tout un travail euh, sur le thème du fil, et euh, elle elle, elle s'était fournie en, en termes de textile auprès de cette ressourcerie, en fait, de, du Tridéma. Donc ça, c'est voilà. le côté près euh, de mobilier. Et là, ma photo est très mauvaise. Je suis désolée, je n'en ai pas trouvé d'autres. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une des, euh, des bibliothèques du centre de détention de Rouen qui était vide à l'ouverture. Et euh, ça, c'est pour évoquer la pratique que l'on a en termes de, de désherbage. Euh, en fait, une partie de notre désherbage qui a servi à alimenter la, ben, les noyaux des bibliothèques du centre de détention. Donc vraiment, les, les premiers livres qui ont été mis à disposition des détenus, ce sont des livres qui viennent de, de nos collections. Voilà. Euh, donc ça, c'était un peu pour, pour euh, présenter un peu l'historique de, des partenariats qu'on a pu nouer avec le tissu associatif. Euh, en passant à l'agglomération, on aurait pu craindre que ces partenariats s'arrêtent, en fait, ou se délite un peu, euh, parce qu'on avait un peu plus de budget et peut-être que l'agglomération n'allait pas, pas suivre ce qu'on faisait auparavant. Et en, en fait, pas du tout, pas du tout, en fait, cette économie circulaire, puisqu'on va utiliser ce, ce terme-là, il s'est maintenu avec le passage des, des trois médiathèques en agglomération. Par contre, euh, il voilà, y a, y a des, euh, des partenariats qui sont un peu réorientés, qu'on a réinterrogés. Euh, donc, ces partenariats, euh, actuellement, ils se, euh, on peut dire qu'ils sont, qu sont autour de trois types d'actions, donc euh, des partenariats qui portent vraiment sur les collections, euh, sur les médiations et sur le public. Alors, concernant les collections… Euh, donc, quand je parle de collection, c'est en fait tout ce qui va permettre de donner une seconde vie aux collections. Donc, ça va, con ça, ça va concerner le, le désherbage, mais également les collections, enfin, d'autres collections pilonnées. Euh, donc, le désherbage actuellement au niveau des agglomérations se fait de la même façon. Euh, et on, en fait, on continue actuellement à donner notamment les périodiques au centre de détention. Voilà, donc ce partenariat, le centre de détention est toujours maintenu. Mais les collections, du coup, ce ne sont plus que les collections de Rouen, c'est aussi les collections du Coteau et de Magui. Euh, pareil, on a aussi euh, des, tout ce qui, On a mis en place en fait un protocole, tous les dons que l'on reçoit de particuliers. On, en général, on, on dit aux personnes qui nous donnent des collections que si ça ne nous intéresse pas, on, est, on peut être amené à les proposer à un mestier international. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été euh, cadré au niveau de l'agglomération. Et effectivement, maintenant, euh, il y a beaucoup de dons euh, qui sont donnés à Amnesty International. Et en fait, le but pour Amnesty International, c'est d'organiser une vente de ces livres-là. Ce enfin, pas que des nôtres, hein, mais tous les livres qu'ils récupèrent pour après avoir euh, ben voilà, des, des, des entrées, euh, un peu de financement. Donc, ça c'était concernant vraiment la seconde vie des collections. Oui, j'ai oublié de parler de Valorise. Euh, oui, là c'était vraiment pour le côté désherbage des collections qu'on va donner ailleurs. Euh, alors, Valorise, effectivement, c'est une, une association qu'on fait intervenir depuis très longtemps. Donc, je vous le disais, que ce soit au Coteau ou à Rouen, on les faisait intervenir uniquement sur l pour tout ce qui était enlèvement de papier. Euh, depuis à peu près trois ans, oui, je crois que ça fait trois ans Donc ils ont remporté un marché au niveau de l'agglomération. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils passent régulièrement récupérer nos pylons. Ce qui fait qu'au lieu de passer une fois par an à peu près, maintenant, on les voit entre une à deux fois par mois. Donc, voilà. c'est vraiment… Le partenariat s'est vraiment intensifié. Mais ça, c'est vraiment… Ce n'est pas uniquement au niveau des médiathèques en fait, que ça se passe. C'est vraiment une volonté de l'agglomération de faire travailler cette, cette association-là. Donc ça, c'était vraiment ce qui concernait les collections. Donc je vous disais qu'en fait, les partenariats aussi sont construits autour des médiations. Ce que vous voyez là, là, ce magnifique petit tapis avec ses latins, euh, en fait, c'est un raconte-tapis qui a été créé pour, euh, ben, spécifiquement pour, secteur jeunesse, pour les secteurs jeunesse des médiathèques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, comme dans tous les secteurs jeunesse, il y a des interventions qui sont faites auprès ben, des, des tout-petits, des, des enfants. Et euh, donc, il y a eu vraiment eu l'envie des, des bibliothécaires jeunesse de, ben, de créer en fait, ce, ce tapis d'histoire vraiment pour créer un, un outil pour faciliter l'échange avec les tout-petits. Et euh, ce qui avait été en envisagé assez tôt, c'est de faire travailler euh, ben l'atelier couture de l'association la, Acora, euh, à la, vraiment à la confection de ce Donc là Vous voyez le produit fini. Tac. Mais en fait, il y a eu vraiment toute la conception qui a été faite avec, avec les, les couturiers et couturières d'Acora. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association la, Acora fait travailler des, ben, des gens en insertion professionnelle qui euh, souvent ne maîtrisent mal le français, puisque ce sont souvent des primo-arrivants. Donc, il y a eu vraiment tout ce travail d'échange, donc ça permet vraiment aussi de, de mettre en place, un, voilà, de, de faciliter la pratique de la langue française avec ces personnes-là aussi. Vous voyez le, le petit dessin, c'était le croquis qui avait été fait avec, avec ces personnes-là pour, pour la conception du tapis. Et à droite, c'est le tapis roulé. Donc, ça, c'est un tapis qui a été fait en, 2000, euh, en 2019, et en fait, on, euh, mes collègues du secteur jeunesse s'en servent, mais vraiment régulièrement, et... Euh, c'est un très bon investissement. Donc ça, c'est vraiment la partie création. Et euh, voilà, ce dont parlait euh, Emmanuel tout à l'heure, la ressource Auréacora aussi, on fait souvent appel à eux, enfin de plus en plus, pour du prêt de mobilier. Notamment, euh, ben, voilà, nous en sommes plus particulièrement pour les expositions patrimoniales. Souvent, on a besoin de, de, de planter un petit décor ou de, de mobilier qui rappellerait un peu la thématique des expositions. Donc, on va régulièrement chercher du mobilier chez eux. Donc, soit du mobilier qui a été, euh, qui a été rénové, soit vous voyez là, les deux petites chaises, surtout qui sont devant et la petite table, c'était du, du mobilier brut. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'un prêt de matériel. Et donc, voilà, la dernière, euh, le dernier emprunt qu'on a effectué, c'est ça, ce petit salon avec les deux photos et crapauds. C'était pour mettre en valeur l'exprimante que, que, voilà, qui nous a été prêtée par la l'ARAL. Euh, donc, est ça… ça. Est-ce est oui. que je peux juste… Euh, parce que en fait, il y a Estelle Minos qui a posé une question et qui du coup, est plutôt en rapport avec effectivement ce, que, ce dont tu es en train oui. de parler. Est-ce que euh, vous avez eu ou, des soucis, des problèmes, des interrogations du fait que les mobiliers n'étaient ou pas euh, injugés euh, non, alors là, on ne s'est pas du tout posé la question. On s'est plutôt posé la question, nous, on avait plus d'inquiétudes sur euh, qu'est-ce qui se passe si on casse ce mobilier. Euh, c'est vrai que nous, on n'a pas, pas du tout, on n'a pas eu ça en tête sur le, le mobilier du sujet. Euh, on n'a pas eu de remarques particulières non plus au niveau de, de l'agglomération. Non, c'est vrai qu'on n'a on pas... On a, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas posé la question du tout, effectivement. C'est quelque chose... <rire> Voilà, nous, on s'est plus s'inquiéter effectivement du, du, euh, du problème du mobilier, si jamais on le casse, comment ça se passe. Donc on a fait, euh, ben, on a fait, fait on on s'est assuré au niveau des assurances de l'agglomération qu'on euh, que avait bien le droit d'emprunter le document. On a, on a signé un papier, enfin on a vraiment fait un, une convention prêt avec Acora, pour essayer de ah, cadrer ça le plus... Euh, Justement la question de Bruno Fouillé, est-ce que, est que ce partenariat qui a l'air, en tout cas de, dans ce que tu présentes, régulier, est-ce qu'effectivement il est valorisé à travers une convention qui est peut-être oui. sur un seul prêt ou sur quelque chose de régulier comme ça Non, c'est sur un seul prêt, c'est vraiment coup par coup parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va, on va avoir besoin de se mobilier. Bah pour le moment, c'est comme ça, parce que c'est un peu fait de façon un peu empirique, parce que je crois que oui, c'est vrai qu'on l'avait initié là, quand je vous montrais tout à l'heure le, le prêt de mobilier depuis quelques années déjà, depuis 2014 à peu près. Mais c'est vrai que là, ça va en s'intensifiant. Il faudra peut-être justement qu'on qu réfléchisse vraiment à une convention de prêt un peu plus euh, un peu plus cadrée et puis qui soit qu y ait, au niveau de la durée dans le temps, qui soit un peu plus longue. Parce que là, c'est vraiment au coup par coup. Et là, on, on fait vraiment une convention à chaque fois. Euh, Périne Delattre qui demande toujours sur le mobilier, est-ce qu'il est vendu par la suite par l'association Et si oui, est-ce que les usagers savent qu'il y a oui. ce partenariat et cette possibilité Alors, comme vous voyez, autant la première fois, on le disait juste aux visiteurs, là, cette fois-ci, on a vraiment mis on a mis à disposition ce que vous voyez sur la table du milieu. Il y a des petits flyers. Là. Euh, en fait, les flyers, c'est les flyers de l'association Acora. Où j'avais mis un panneau aussi dessous en disant que le salon était prêté par la ressourcerie Acora. Et euh, voilà, donc sur les flyers, c'est vraiment marqué que, ben, que le mobilier peut être acheté, euh, peut être acheté après euh, auprès d'Acora. Donc oui, le but, c'était vraiment de leur faire de la publicité aussi. Hein. C'est vraiment un donnant-donnant. Nous, on était très contents qu'ils puissent nous prêter ce mobilier. Ce truc là, euh, on l'a récupéré vraiment, euh, ils nous, il nous descendait juste d'un camion. Donc on, les a un peu, euh, voilà, on a eu la priorité sur ce mobilier. Mais oui, voilà, de toute façon, c'est le, le jeu aussi, c'est de pouvoir donner une visibilité aussi à ces associations et à leur travail. Alors, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire là, mais qu'on fera la prochaine fois aussi, c'est de mettre en place des visites spécifiques pour le, le, les personnes qui travaillent dans cette ressourcerie, à chaque fois qu'il y aura un prêt immobilier, soit une visite, soit un atelier particulier. Là, le temps était trop court pour qu'on puisse mettre quelque chose en place. Mais c'est vraiment, euh, le, le but, c'est aussi ça c'est d'amener euh, ce public à, à participer aussi euh, à tout ce qui se passe à la médiathèque. Et moi j'avais une question, Laetitia, tout à l'heure, il y avait un mobilier euh, avec Alice au pays des Merveilles, une oui. chambre et des cartes. Est-ce que oui. euh, est-ce que c'est est-ce euh, que vous commandez des. Enfin, est-ce qu'ils peuvent arriver à restaurer du mobilier autour d'une thématique ou est-ce qu'il oui. peut y avoir des commandes un peu spécifiques de la part de la bibliothèque pour certains types d'actions, justement, qui les amèneraient à, à eux créer quelque chose uniquement pour ces événements-là oui, bah, tout à l'heure, l'exemple du raconte-tapis, c'était vraiment le bon exemple. C'est-à-dire que ça a été créé spécifiquement pour une action en particulier, enfin pour une action pour un, un temps de médiation particulier. Donc, c'est vraiment de la création à partir de rien, sauf à partir du tissu, qui est du tissu recyclé pour le coup aussi. Mais autrement, le mobilier, oui, en fait, ils sont capables de faire à peu près tout. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu euh, tout ce qu'on a demandé. En fait, ils ont été capables de le faire. Donc, c'est vraiment une... Euh, c'est vraiment en fait des associations de qualité qui, vraiment, qui proposent vraiment une insertion professionnelle de qualité, puisque les personnes qui ressortent de cette, de cette association, qui passent par cette association, ressortent vraiment avec un métier, avec une, une compétence vraiment euh, qu'ils qu vont pouvoir valoriser après euh, par ailleurs. Donc là, nous, ça aussi, l'objectif, c'est de montrer un peu, euh, d'être une sorte de vitrine en fait pour, pour ces associations. Euh, là sur ce mobilier, là sur l'exprimante c'est pas trop visible parce que là comme c'était du mobilier brut qui n'avait pas été rénové euh, on était un peu de, dans l'urgence ça ne donne pas vraiment une visibilité de ce qui peut être fait mais euh, normalement on aurait dû prendre du mobilier qui était retapé donc euh, voilà donc ça c'était vraiment la partie euh, la, la partie vraiment ressource de, de, des actions qu'on mène avec kakora puisque c'est Torah qu'on fait travailler le plus souvent et la troisième euh, alors, le, la troisième partie des partenariats qu'on peut nouer avec ces associations, c'est vraiment euh, bah, d'amener les personnes qui travaillent dans ces associations-là en fait, à, à la culture, parce que souvent, les personnes qui sont en insertion professionnelle, qui dépendent de ces assos, euh, on se rend compte qu'elles sont souvent éloignées de la culture. Euh, et donc, du coup, ce qu'on a décidé depuis quelques années, c'est de mettre en place vraiment des associations, des, des, des temps de médiation spécifiques pour ces publics-là. Donc, à Rouen, on, enfin, sur Rouen agglomération, on a un temps de médiation qui s'appelle la boîte à mots, qui est vraiment pour les publics, euh, ben, en, vraiment pour les publics en, en difficulté, donc, soit en difficulté d'insertion, soit en difficulté euh, par rapport à, à l'apprentissage de la langue française. Et donc, ce que vous voyez là, ça c'est euh, une boîte à mots qui a eu lieu en 2017 euh, et qui était vraiment à destination des personnes qui travaillent à Accora. Et donc c'est une artiste qui s'appelle Martine Lafon qui avait travaillé sur la thématique du jour jardin et qui avait proposé à, donc à, à ce public de ben déjà de d'écrire de, de, des lettres à partir d'un jardin imaginaire, c'est-à-dire qu'en fait ils avaient à disposition euh, euh, des photographies euh, qui étaient euh, en fait, c'était le travail d'une autre artiste en fait qui s'appelle Buena euh, Lugo. et donc ils devaient écrire des lettres euh, à partir des photos de, de, de ces photos-là, des lettres à quelqu'un d'autre de l'association. Donc déjà, il y avait le travail de l'écriture, déjà de l'avant, vous essayez d'imaginer euh, quoi dire, le travail de l'écriture, et après, euh, la personne à qui ils envoyaient cette lettre-là euh, devait répondre, en fait. Il y avait un travail d'échange épistolaire, et après, il y avait un temps de lecture. Donc ça, ça c'était vraiment, euh, vraiment à destination de ce public-là. Donc là, la boîte à mots, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans les ans. Donc ça nous permet aussi d'entériner un peu ce partenariat avec ces, ces associations-là. C'est-à-dire que nous, euh, qu'on ne soit pas simplement dans la consommation. C'est-à-dire euh, effectivement c'est pratique d'avoir ces associations. Euh, voilà. Et, mais c'est bien de pouvoir donner euh, de leur donner quelque chose en retour. Et donc ces temps d'action euh, culturelle sont spécifiques, euh, sont là aussi pour, euh, voilà, pour, pour valoriser ces personnes-là autrement. Bah, c'est à peu près euh, tout ce que j'ai à dire un peu sur l'expérience qu'on euh, qu mène euh, au niveau de l'agglomération. Je ne sais pas si vous avez. S'il ouais, y a des questions, je n'ai pas vu vraiment. Mais... Alors, bah, je te les un peu prê... oui, voilà. mesure, à vrai dire. <rire> mais, euh, parce que ça s'y prêtait bien. Moi, j'avais juste aussi une autre question c'est que au tout début, là, quand on, on a parlé de, de, des partenariats historiques depuis donc un peu plus d'une dizaine d'années, euh, tu avais parlé d'achat de matériel et maintenant c'est plus du prêt. Enfin, J'ai l'impression que vous achetez moins. Et vous... Alors, les acquisitions, ça s'est fait vraiment auprès d'Emmaüs. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de. Curieusement, alors je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est quelque chose qui est plus qui est national, en fait, Emmaüs. Donc, euh, on passait plus par l'achat de mobilier. Et c'est vrai que là, euh, bah, comme on essaye de, de faire un peu. Un, de mettre en place un. Ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est plus un donnant-donnant, c'est-à-dire le prêt de mobilier. En, en, en même temps, nous, on fait de la publicité et ce qu'on essaye de faire, c'est de, de, de, de. Pas de rémunérer, mais si, c'est un peu ça, en fait, de rémunérer le prêt de mobilier en, en faisant participer les, euh, ben, les associations à, des, à, des, à de l'action culturelle. Mais ce n'est pas inenvisageable qu'un jour, on décide d'acheter du mobilier qu'on qu qu décide de garder. Là, c'est vraiment. On a choisi la, la formule du prêt, parce que c'était vraiment sur des temps d'exposition pour lesquels on avait besoin d'un mobilier particulier et qu'on ne souhaite qu souhaiterait pas forcément garder par la suite, puisque ça n'a pas de, de cohérence par rapport au mobilier de la médiathèque. Mais pas, oui, c'est quelque chose qui peut être envisagé par la suite, effectivement. Ce pas du tout exclu. Et juste un point de, de détail sur l'entreprise Valorise. Euh, mmh. que, euh, en plus, je laisserai la parole après à Sylvie, comme ça. Oui. L'entreprise Valorise, elle, elle, elle, elle, elle s'occupe du pilon, mais elle ne revend pas. elle, contrairement non. À... Okay. Non. Non, ouais. non, non, Valorise, c'est vraiment, euh, oui, c'est du chercher. C'est une entreprise qui vient chercher nos déchets papiers, en fait, que ce soit des livres ou aux euh, journaux. Donc après, non, il n'y a pas de revente, c'est du pilon pur. Vraiment, ouais. Sylvie, je vous laisse la parole. C'était juste, pardon, j'avais juste une question justement, et vous venez de la poser. Euh, savoir ce que faisait valorise des, des documents. Donc, voilà, là, j'ai la réponse. Et j'avais une deuxième question aussi par rapport au mobilier. Donc, le mobilier, oui. sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, celui-là, oui. vous ne l'avez pas acheté. Il est non. aussi emprunté. Donc, c'est-à-dire il est... qu'après, ils, ont... ils le reprennent, eux, dans leur association. Oui, et après, ils l'ont revendu. Parce que, du coup, euh, ce qui est revendu, il y a une boutique, en fait, qui est attachée à Cora. Et la boutique, c'est vraiment du mobilier euh, remis au bout du jour, en fait qui est rénové. oui. Euh, oui, oui donc, ça, effectivement, le mobilier Alice au Pays des Merveilles a été revendu. D'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup, Laetitia. Ben, je vous... Du coup, euh, euh, à merci. quel point vous êtes attachée à, à ces réseaux-là, à travailler avec oui. les associations. Euh, oui. Alors, effectivement, dans le but d'une économie circulaire, mais aussi beaucoup, j'ai l'impression, avec ce, ce partage d'expériences et de compétences et d'aller-retour, notamment en faveur de l'insertion professionnelle, en tout cas, de ce que j'ai pu euh, en déceler. Euh, on va du coup, je vais laisser la parole à Sylvie, donc, dire, euh, qui est donc euh, chef de service à la médiathèque départementale du Cantal euh, et qui va nous parler un peu de leur retour d'expérience avec, euh, alors si je ne me trompe pas, l'entreprise Amarial sur les questions de désherbage, et peut-être pas que, en tout cas les, les questions que ça a pu soulever ou pas soulever. D'ailleurs, euh, moi je me suis posée euh, la question de savoir si euh, quelqu'un avait demandé, euh, voilà, oui, euh, de ce que j'aurais pu demander aussi à Laetitia, mais on pourra peut-être en discuter à la fin du. À la fin de la présentation de Sylvie, c'est euh, euh, quel, euh, quel peut-être problème que ça peut poser de se dire on désherbe et après ils revendent nos livres. Enfin, je sais que c'est des questions que, bon, pour ma part, j'ai assez, enfin, en tout cas mon intime conviction, mais je sais que c'est des questions qui peuvent se poser et voilà. J'avais euh, envie d'écouter ce, ce retour d'expérience. Voilà, Donc, sans être trop longue, Sylvie, euh, je vous laisse la parole. Euh, oui, donc bah, euh, nous on, est, euh, on travaille avec Amarial, enfin on est, on est en partenariat avec Amarial depuis 2018. La question au départ, c'était plutôt une question alors extrêmement pragmatique. Que fait-on des documents, euh, des documents que l'on désherbe et, et en l'occurrence, euh, on était assez mal à l'aise euh, de déposer les documents euh, pilonnés à la déchetterie. Et on s'est dit de manière assez naïve que ce serait tellement chouette que quelqu'un leur fasse vivre une seconde vie. Et nous, au niveau local, c'était extrêmement compliqué de trouver un partenaire qui serait intéressé. C'est-à-dire que, que ce soit le Secours populaire ou Emmaüs, en fait, les quantités de livres qu'on avait à pilonner étaient trop importantes pour eux. Et au départ, ils nous ont dit, ouais, nous, on est intéressés, mais éventuellement sur, sur des documents extrêmement ciblés, ce qui ne convenait du coup pas trop. Et puis nous, au niveau des élus, on n'était pas du tout dans la, dans la démarche de Roanne. Et euh, déjà, les élus, le fait même qu'on pilonne, il a fallu déjà leur expliquer, euh, mais oui, que les livres, on, on s'en séparait et qu'effectivement, ils n'étaient pas là à demeure et qu'à un moment donné, on avait un problème de logement déjà, euh, qu'il faudrait certainement euh, agrandir la bibliothèque. On voulait tout garder et que ce n'était pas souhaitable puisque les livres étaient assez obsolètes. Mais il y avait encore dans la tête des gens cette histoire de euh, « on ne jette pas les livres enfin. ». Donc on s'est dit qu'effectivement, à Marielle, c'était un bon, un bon moyen pour nous euh, mais en fait de, de leur donner une deuxième vie puisqu'ils nous avaient euh, éventuellement proposé de les vendre, ce qui, ce qui se passe d'ailleurs. Et en tout cas de, tra de les traiter, donc euh, soit de les recycler, euh, soit après ils donnaient eux euh, en, au niveau euh, donc au niveau de de, de la Wilson, c'est-à-dire autour de Paris, donc ils donnaient dans les écoles autour de chez eux, mais de toute façon dans un premier temps l'idée c'était quand même de les vendre. Alors on est euh, on, a, on a souscrit euh, donc dans euh, une inscription c'est assez euh, c'est assez basique, il faut simplement nous, c'est passé évidemment en commission et puis en conseil départemental, évidemment, pour que les élus soient bien d'accord que, que les livres qu'ils avaient achetés allaient être donnés et, et pour être vendus. Alors, il y avait deux options. Soit on, on, ils nous rétribuaient de 10 du montant des ventes et ils donnaient 5 à une association caritative. Soit on renonçait à nos 10 et l'intégralité était donnée aux associations caritatives. Alors... Euh, on s'est un peu fait avoir, dans, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, on pensait que de ce fait-là, les associations caritatives allaient recueillir 15 En fait, non. Euh, du coup, les associations caritatives ne, re, ne, ne reçoivent que 7,5 du montant des ventes, ce qui est à dire est à peu près la moitié, c'est complètement la moitié d'ailleurs de ce qu'on nous, on espérait. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre bilan, il est un peu en demi-teinte. C'est d'un côté, effectivement, Amarial nous rend bien service. Je dois avouer qu'effectivement, on remplit les cartons, euh, euh, ils viennent chercher les cartons, ils s'occupent de tout, enfin, c'est assez confortable. Mais du coup, moi, je trouve que le, la, la rétribution de… Euh, alors, nous, on a choisi l'association Mose et Merveille, parce qu'on ne choisit pas l'association que l'on souhaite. Hein. On a quand même une liste d'associations euh, qui nous sont proposées, qui travaillent donc en direction euh, euh, des personnes en situation, enfin, en, en précarité, et notamment qui luttent contre l'illettrisme. Donc, effectivement, c'est assez ciblé. Donc, nous, on avait choisi Mose et Merveille, et effectivement, alors j'ai euh, sorti, euh, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais euh, j'ai euh, sorti le, le dernier rapport de vente parce qu'à chaque fois, donc on est. Euh, Est-ce que je vais pouvoir partager mon écran Je ne sais pas. Alors normalement, euh, juste en bas, il y a un petit carré vert là partager l'écran. Quand On passe la souris dessus et quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir ce que vous avez envie de partager. Ah d'accord. Ah oui, est partager l'écran. Est-ce que je vais maintenant... Oui, ok. Le rapport de vente. Donc là, je voudrais ouvrir ça. Bon. En fait, je... Euh... Bon, euh, en fait, bon, ça a une importance, de toute façon, le fait que je puisse pas partager, que j'arrive pas à partager, comment je me suis débrouillée. peut-être qu'il faut que je l'ouvre carrément. Génial. En fait, il faut double-cliquer sur l'écran que vous voulez partager. Quand vous faites partager l'écran, là, le petit icône vert. Ensuite, il y a une liste de fenêtres que vous, vous pouvez partager. Ouais. Soit vous décidez de partager tout l'écran et tout ce que vous avez sur votre écran, on le verra. Soit vous décidez de partager uniquement ce que vous voulez nous montrer et vous double-cliquez sur le la partie que vous souhaitez montrer. D'accord. Alors, attendez. je vais. Bon. Je, je suis décidément pas douée, donc c'est pas grave. De toute façon, l'idée, c'est que, voilà, donc Amareal nous a... Euh, si je prends le dernier rapport qui part de euh, octobre à euh, 1er octobre, 31 décembre, parce que je trouve que là-dessus, par contre, ils sont euh, très transparents. Donc, on a reçu... On reçoit donc une liste de tous les documents qui ont été vendus. Euh, alors, ils, ils, ils, ils retraite aussi pas mal, c'est-à-dire que les documents, euh, documents qu'on envoie sont déjà, subissent déjà un premier tri entre ceux qui sont intéressants à la vente, ceux qui ne sont pas intéressants, ceux qui sont à leurs yeux pas assez en, en bon état. Donc déjà, ils opèrent un premier tri. Mais de manière générale, donc, ils revendent sur des sites type Amazon, Fnac, Price Minister, enfin tout ce qui est… Euh, tout ce peut, euh, toutes les, les, les plateformes où on vend du livre d'occasion. Et ensuite, donc, donc on a reçu donc, ce, ce, ce, dernier, euh, ce dernier rapport où il est dit qu'ils ont vendu 229 livres pour un montant de 1936 euros hors taxe Donc, euh, bon, on pourrait dire, ben tiens, c'est intéressant parce que du coup, ce sera toujours ça de prix pour Maus et Marveille, mais en fait, Évidemment, dessus, eh bien, il y a tous les frais de, de, de gestion de la, de, de la société, évidemment, les frais de place de marché, parce que je crois qu'ils font aussi des, des marchés, donc ils vendent sur les marchés. Ce qui fait qu'à l'arrivée, sur 1936 euros euh, de recettes, en fait, euh, Mosée-Merveille n'a perçu que 96 euros. Ce qui fait que c'est là où on trouve, nous, que bon, ben, les, les limites sont... Voilà, on a là un peu les limites l'exercice sachant que sur sur la, la, la fiche on a quand même on se rend compte qu'on a euh, des documents qui sont partis qui ont été vendus très cher parce que certainement que ces documents ne sont plus du tout disponibles et que effectivement ils ont euh, ils ont pu les vendre relativement cher mais voilà donc euh, là on on s'est dit aujourd'hui que euh, peut-être que euh, le, le de, de tout remettre à Maréal, mais ça a ses limites alors évidemment que nous on trouve ça extrêmement confortable on ne va pas se voiler la face, c'est extrêmement confortable. On remplit, on remplit nos cartons. Une fois qu'on a une palette avec 35 cartons remplis, on appelle à Mariel et ils nous envoient le transporteur et ils emportent tout. Donc, je dois avouer qu'effectivement, là-dessus, c'est très confortable. Donc, voilà. Donc là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt cibler, plutôt cibler le... Plutôt cibler le, le, et, et essayer peut-être de donner, effectivement, de voir avec, par exemple, les associations caritatives sur le, sur le département. Euh, mais effectivement, là, par contre, du coup, bah, c'est plus de travail. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir les mettre de côté, qu'ils puissent venir choisir les documents qui les intéressent et après donner ce qui ne les intéresse pas à Maréal. Et bien là, bon, voilà. Bon, voilà. On, est, on est un peu comme partout, on n'est pas très nombreux, donc ça sous-entendrait quelqu'un qui serait responsable du, du retraitement ou du désherbage, et ce qui n'est pas le cas. Euh, voilà. Est-ce que je peux juste du coup, euh, en profiter pour poser une question sur, euh, du coup, sur le désherbage, peut-être euh, des données euh, peut un peu chiffrées, parce que je, je suis assez euh, éloignée du sujet, je ne me rends pas bien compte combien de titres sont désherbés par exemple par an. Euh... Alors, c'est assez variable chez nous, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est euh, on, là par exemple, alors, pour vous donner un exemple, euh, depuis, euh, depuis le début, alors là par exemple, voilà, on a donné. Alors, est-ce qu'ils me disent normalement Je dois avoir sur un rapport. De ben, toute façon, déjà, euh, les, euh, les palettes, euh, elles contiennent à peu près 1000 documents et euh, ils ne viennent pas les chercher tant qu'elles ne sont pas complètes. Euh, nous, parents, aujourd'hui, je pense qu'on doit être à euh, moi je dirais deux ou trois palettes par an. On est sur deux sites, hein, donc on a, on a aussi une annexe donc je dirais que trois palettes par an, c'est certainement le maximum. À une époque, on a eu on a fait des grosses opérations de désherbage qui, qui ont généré beaucoup plus de. Beaucoup plus de, de, de départ. Donc là, à peu près 3000, 3000 documents par an, ouais, à peu près. Mais bon, après, c'est tout à fait variable. Hein. Il y a effectivement des moments où les collègues vont dire bon, là, il y a des secteurs à désherber absolument, donc on va faire une opération de désherbage un peu plus, euh, un peu plus fouillée. Après, ça, c'est présent du, du désherbage au fil de l'eau, c'est-à-dire des documents qui reviennent, euh, qui, qui sont rendus et puis dont on se rend compte que, voilà, est, il, serait, il est temps de. Ce n'est pas la peine de les remettre en rayon. Bon, voilà, je dirais à peu près 3000 documents. On est une petite structure. Après, effectivement, en fonction des, de la taille de la structure, certainement que les, les volumes seraient certainement plus importants. Et euh, du coup, parce que, alors, euh, j'en profite pour aussi interpeller un peu Rouen, euh, du coup, vous ne euh, faites pas, vous, des, des bourses aux livres ou des choses comme ça par ailleurs euh, sur, euh, sur le désherbage ou, ou vous en faites aussi en parallèle euh, du travail avec Amariel Parce que j'ai l'impression qu'à Rouen, ils font les deux. Euh, mmh. Du coup, je m'interrogeais sur ce que vous pouviez faire. Ouais, Peut-être j'ai mal compris, Béthissa, Je te vois faire une grimace. Mais... Euh, euh, je ne sais pas à qui tu, tu parlais vraiment. Euh, en fait, nous, on, non, on ne fait pas de bourse au livre, on ne vend rien. Mais... Nous, on, euh, en fait, c'est vendu indirectement par un essai international et uniquement sur des collections qui nous sont données, c'est-à-dire que nos collections à nous. Au niveau de l'ANVO, il n'y a pas eu de décision d'organiser des ventes, ce qui pourrait être bien, hein, parce que. Là, justement, je voulais intervenir aussi par rapport à, à Valoris. C'est vrai que nous valorise fait simplement via récupérer nos pilons, mais, euh, mais au, au sein des personnes qui travaillent. des personnes qui travaillent pour Valoris commencent à nous faire énormément de réflexions sur le fait qu'ils trouvent dommage que ces ouvrages, que les livres soient, soient détruits. Donc, c'est vrai que c'est difficile à faire comprendre auprès du public, ouais. mais si en plus les, les entreprises qu'on qu fait travailler commencent à nous faire des. Voilà, ce genre de réflexion, vrai que, enfin, nous, ça nous met un peu, un peu mal à l'aise et je pense qu'à un moment donné, il faudra vraiment qu'on envisage des, euh, des bourses libres. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Et c'est vraiment fait de façon indirecte, comme je te disais, euh, par rapport à Amnesty International. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus pardon. Non, non, mais excusez-moi, c'est moi qui parlais dans le vide. En fait, il y a une question et Bruno Fouillet qui va. Ah. Sauf que j'avais coupé mon micro, en fait. Alors, je pose juste la question par chat et ensuite, je laisserai la parole à Bruno Fouillet qui est sur Annecy, directeur des médiathèques du réseau de lecture publique, pardon, des médiathèques d'Annecy. Alors, sur le chat, donc, on a une question, c'est est-ce que la façon dont nous avons équipé, voire suréquipé nos collections est un obstacle au retraitement que... Peut-être aussi, Laetitia, quand, tu, quand tu tout à l'heure tu as présenté, je ne sais plus si c'était Valorise, tu disais qu'il y avait une partie où eux s'occupaient du traitement. Euh, donc C'est peut-être aussi en lien avec cette question-là, je ne sais pas. Et peut-être, Sylvie Poiche-Bressou, si quand vous les envoyez à Maréal, vous avez quelque chose à faire avant de, de les envoyer ou si, euh, vous... Non, surtout, euh, surtout rien. On n'a on a surtout rien à faire. Euh, C'est-à-dire que… La consigne, c'est de laisser les documents exactement dans l'état où ils sont, c'est-à-dire avec les codes barres, les cotes, enfin, ce qui fait qu'on a eu à plusieurs reprises des coups de fil, en fait, de personnes qui achètent des documents et qui ne comprennent pas pourquoi ils reçoivent des documents de chez Amazon ou Price Minister, avec, évidemment, le code barre médiathèque. Ils pensent qu'effectivement, ils ont été volés dans une médiathèque et qu'on les a revendus. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on met quand même le tampon réforme sur la page de titre, alors que disait mais non, mais vous n'avez pas besoin. En fait, vous pouvez les laisser exactement dans l'état, mais ça pose quand même question. Mais sinon, non, non, il faut surtout, surtout rien toucher. Nous, ça posait problème au niveau de la déchetterie ici. Par contre, le fait que les livres soient couverts, effectivement, la déchetterie voulait que du coup on, on fasse vraiment. Euh, on, on, on casse le livre en deux, c'est-à-dire entre le papier et la couverture, effectivement, c'était deux, deux destinations différentes. Et nous, c'est enfin, pareil aussi pour Valorise, il n'y a pas d'exigence, en mille fêtes, mais ça on le fait pour toutes les collections qui sont pilonnées, c'est de, de mettre le temps pour retirer des collections, mais ça c'est aussi c est, c est pour nous, pour le circuit du document. Et autrement, mmh. non, on n'enlève pas les couvertures, on n'enlève pas les codes-barres, en fait, c'est pris, pris tel quel. Mmh. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Bruno Fouillet, du coup, euh, voilà, comme on est tous ensemble. Et pour participer au débat, c'est vrai qu'on rencontre aussi nous les mêmes problématiques sur la, la, la circulation des documents et les secondes vies. Et, et je comprends que les, enfin, dans les deux exemples, là, quand les volumes sont importants, pouvoir les traiter facilement sans que ça pèse sur les équipes, c'est une vraie question et je comprends la démarche qui est faite auprès d'Amareal. On a été contactés, nous aussi, par ce, cet organisme. On n'y a pas répondu. On ne se retrouvait pas dans cette proposition. Et puis, euh, en fait, on est peut-être un peu comme euh, à Rouen dans des, des projets de, bah, de transmettre des, des documents, des RBA, des associations. Euh, il y a beaucoup d'attentes de la part de la population aussi qui a elle-même des livres et qui souhaite les faire circuler, qui souhaite s'en débarrasser. On a souvent des, des gens qui arrivent à l'accueil d'une médiathèque avec des cartons et on a essayé d'établir un peu un, un document expliquant qu'on acceptait certaines choses et qu'on se réservait aussi le droit de refuser euh, certains dons. Il y a la question des boîtes à livres aussi qui se développent énormément sur différents territoires. et. Ça peut être un moyen aussi de faire circuler ces livres de seconde main, que ce soit les livres d'habitants, les livres des bibliothèques. On, on a alimenté une quelques boîtes à livres. Et puis, pour la question des, des braderies occasionnelles, alors dans une médiathèque, on a, on a instauré avec la, la collectivité une braderie régulière tout au long de l'année. Ça nous fait une recette supplémentaire qui n'est pas... Importante. Je crois que c'est 4000 euros par an, mais ça fait une recette. Et puis, dans le cadre de, de fêtes de quartier, il y a des braderies ponctuelles qui peuvent être mises en place. Juste ma dernière remarque par rapport au, au, à nos livres désherbés, aux dons de livres. Je me rends compte que dans la dernière loi sur les bibliothèques, à l'article 13, le dernier article, il y a une, une mention qui, qui légitime en fait. Cette, euh, ce don. Alors, ce n'est pas forcément des organismes économiques, c'est plutôt des associations de, de, de type loi 1901 euh, ou ou, qui ont des, une dimension d'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai qu'à Maréal, euh, on n'est pas allé dans ce sens-là parce qu'on se rend compte que c'est de l'économie circulaire, mais il y a vraiment une dimension économique forte et avec une on le voit dans l'exemple, là, une répartition des, des recettes derrière qui est, qui est scalée. Enfin, oui. effectivement, le, le pourcentage qui est reversé à une association n'est pas très important. Oui. Alors, nous, la difficulté par rapport aux braderies, c'est qu'on est, qu est une médiathèque départementale et qu'effectivement, c'est plus compliqué pour nous. Alors, parce que nous, on n'est absolument pas connu du public. Et euh, je pense qu'effectivement, sur, un, un, sur le réseau des médiathèques, nous, je vois que nos, nos médiathèques euh, dans le département organisent effectivement régulièrement des braderies sur le, les documents qu'elles désherbent. Euh, et ça, effectivement, c'est assez bien vu du public, d'ailleurs. Je trouve que le public accepte assez bien. Euh, cette, cette idée que euh, finalement on se débarrasse mais que quelqu'un en profite euh, nous c'est plus compliqué pour nous d'organiser parce qu'effectivement dans nos locaux, euh, on n'accueille pas de public le public ne sait même pas qu'on existe pour la plupart, la plupart du temps ou alors euh, c'est assez marginal donc effectivement c'était la, la solution pour... Euh, Effectivement, c'était aussi une solution de facilité au départ. Rien ne nous empêche à l'arrivée, peut-être de. Est-ce que RecycLivre, par exemple, est peut-être plus vertueux Je ne sais pas. Je, je sais que nous, chez nous, il y a la médiathèque centrale ici, enfin, la médiathèque principale du, du Cantal travaille pas mal avec RecycLivre, mais effectivement, je ne connais, je connais pas vraiment cette société, en fait. Je connais un mal le sujet, mais je crois que c'est à peu près le même principe qu'à Maréal, en fait, pour oui. les pourcentages et les et le travail de de travail avec des associations. Euh, merci Bruno aussi d'avoir parlé de la loi Robert, parce que c'était l'objet d'une question euh, de Florence Rodriguez, pardon, excusez-moi, euh, qui avait parlé des équipements et qui s'interrogeait aussi sur sur cette loi et est-ce qu'elle avait modifié les pratiques de, de dons et ventes. Donc, merci de l'avoir abordée. Euh, et une question euh, encore de Périne Delattre. Euh, Est-ce que vous avez des pratiques spécifiques pour les CD et DVD euh, Une question que j'adresse à tous ceux qui veulent répondre, bien entendu. Pas de, pas de, nous, en tout cas, à part jeter, effectivement, on n'a encore pas trouvé de. Bon, après, on a effectivement moins de, beaucoup moins de réformes, quand même, sur les, beaucoup moins de désherbage sur ces, ces supports-là, finalement, que sur les livres. D'abord parce que les fonds sont moins anciens euh, et que très souvent, ce qui est désherbé est abîmé, en fait donc euh, effectivement c'est plus ça moi, je voulais juste réagir aussi par rapport au cd DVD. nous C'est pareil, on, on, on, Enfin, de, on ne fait pas de vente, mais euh, ça, ça, irait, euh, ça irait au pilon, en fait. Pour les mêmes raisons, c'est que c'est des documents très abîmés. Mais je voulais juste aussi apporter mon, mon témoignage sur, des, sur les ventes de livres. En fait, euh, auparavant, j'étais à Brest et il y a vraiment une, une habitude qui a été prise. Il y a une vente annuelle qui se fait au niveau des livres désherbés. Et c'est vraiment euh, un rendez-vous qui est attendu par les lecteurs donc vraiment, ça existe depuis plus de dix ans, et, euh, donc, et tout type de document a été, a été vendu, et même des CD. Par contre, les DVD ne sont pas, ne sont pas vendus, parce qu'il y a un problème de droit, de toute façon, qui se, qui mmh. se pose. Mais voilà, c'était simplement pour apporter ce témoignage, c'était vraiment un, un, événement, euh, un événement dans l'année qui était attendu par, euh, par les lecteurs, et c'est une rentrée d'argent, même si elle est un, un film, hein, parce qu'en fait, les livres sont vendus entre 1 et 5 euros, euh, bah c'est quand même une rentrée d'argent qui n'est pas négligeable. donc voilà après euh, tout ce qui est vente de livres ce qui ça dépend de la taille de la taille des médiathèques et la taille des fonds qui sont désherbés mais c'est vraiment c'est quand même du c'est pas un travail négligeable en termes de préparation. C'est vraiment quelque chose qui se pense sur l'année et il y a toujours tout un retravail de, de tri quand on fonctionne avec plusieurs collègues. En fait, il y a, on a des collègues qui mettent des, des ouvrages de côté en se disant ça, ça pourrait être vendu. et en, Il y a un deuxième tri qui est fait parce que souvent, on se rend compte que ben non, il ben, des livres sont vraiment en trop mauvais état. Donc, quand on envisage une vente de livres, il y a vraiment tout ce travail d'organisation à, à penser et qui n'est pas négligeable Voilà, c'est juste... Euh, un témoignage parmi d'autres. Nous, on a organisé l'été dernier euh, parce qu'on a, on a, on a un, un fonds ludothèque donc, euh, qui, est, qui, qui a une vingtaine d'années maintenant. Donc, il a fallu euh, effectivement, on a un problème de place parce que le, la, les Jeux prennent quand même beaucoup de place. Et là, par contre, on a, euh, on a organisé donc, euh, le don auprès d'associations euh, locales. Donc, euh, les relais Petite Enfance, mais, euh, mais aussi euh, des, euh, les MAUS, euh, euh, secours populaire, enfin bon, tout, tout, tout un tas d'associations, des centres sociaux, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, d'abord, il faut euh, stocker les documents les, euh, de manière à faut avoir suffisamment de place pour pouvoir les mettre à part et pour pouvoir les, les présenter. Et puis, sur la longueur, ça, ça, a, mis, ça a mis beaucoup de temps. Donc, euh, je trouve que c'est un peu... C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, les jeux, de toute façon, on ne voulait absolument pas euh, les jeter parce que pour certains, et même s'ils étaient anciens, euh, ils, avaient, euh, ils, ils pouvaient encore complètement être utilisés. Et puis, ça a fait le bonheur quand même, pour le coup, euh, de pas mal de partenaires sur le territoire. Mais par contre, c'est extrêmement lourd à organiser. Ça, je reconnais qu'effectivement, on y a passé beaucoup de temps. Merci beaucoup à toutes les deux. J'avais une petite demande de précision aussi pour Juan, pour les centres pénitentiaires. Donc vous donnez maintenant à présent les périodiques, donc plus les livres, je suppose. Oui. Ces livres-là, ils sont sortis de vos collections ou c'est une partie que vous, vous prêtez Comment ça se passe Dans les, gens... les livres. Les... Alors, je... les périodiques et les livres, les deux. Alors, les périodiques, oui, ça, ça c'est nos collections qui sont désherbées. Donc, alors, en fait, on, on, on fait une sélection dans, dans ce qui est désherbé, c'est-à-dire qu'on va éviter de leur donner des périodiques qui concernent l'actualité, c'est-à-dire que ça va être plutôt euh, genre des périodiques, genre Géo, enfin, des choses, ou alors euh, enfin, des, des périodiques, évidemment, qui peuvent intéresser les, les détenus, mais euh, qui ne concernent pas l'actualité, parce que de toute façon, euh, nous, on désherbe c'est des euh, collections sur trois ans. Donc voilà, donc est, voilà. Euh, le volume n'est pas fixe tous les ans, ça, ça va dépendre de ce qu'on va désherber. Donc une année, ils vont avoir peut-être 100 périodiques, l'année d'après, 700. Euh, après, sur les, les livres, on ne donne plus rien, parce qu'en fait, les, euh, y, les bibliothèques des, du centre de, de détention ont un, budget, ont un budget spécifique, et du coup, euh, maintenant, ils alimentent leur, leur bibliothèque comme ça. En plus, il me semble qu'il y a la bibliothèque départementale aussi, qui doit, qui doit fournir des ouvrages. Donc nous, euh, c'était simplement pour constituer les fonds à la base. Euh, on a procédé de cette façon, on a, nous, on a donné des livres désherbés, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Mmh. Mais voilà, et le fait qu'ils aient un budget spécifique, c'est bien, enfin, après, on dévie un peu du sujet, mais ça, ça permet de faire participer les détenus vraiment à, à la vie de leur bibliothèque, parce qu'en fait, c'est eux qui choisissent les livres qu'ils veulent acheter. Après, c'est. Euh... par contre, c'est nous, c'est la, la médiathèque de l'Agglo qui, euh, qui passe les commandes. C'est leur budget, mais nous, on passe les commandes. Voilà. Et moi, je dois avouer qu'au niveau du désherbage, je trouve que le sujet, il est, un... enfin, c'est toujours un peu, j'ai toujours un peu de mal, moi, à, à organiser le don de, de livres désherbés en masse. Et notamment, j'ai des souvenirs. Alors maintenant, ça ne se fait plus comme ça, heureusement. Assez anciens de livres qu'on envoyait systématiquement vers l'Afrique. Et là, ça me pose question, parce qu'effectivement, on, on a envoyé pendant des années. Alors je dis pas à nous parce que pas spécialement mais c'était assez généralisé à l'époque des documents euh, finalement qui étaient euh, plus du tout euh, dans l'air du temps et, plus, et euh, vers l'Afrique et je trouvais ça assez euh, assez horrible parce que euh, je crois, ça donnait une image je trouve de la littérature française et puis enfin, et puis et puis de la France quoi ce que je trouvais assez assez détestable. Donc aujourd'hui je trouve que le don, ce qui est, enfin, moi ce que ce que de faire en tout cas ce que je pense c'est que le don, c'est bien quand la personne à qui on donne a la possibilité de choisir dans le fond et de se dire finalement, je viens choisir et ce document-là, je le prends parce qu'il m'intéresse, aller faire du don en masse, et c'est compliqué. Ce qui, ce qui revient pour nous à... à, à à dire que c'est aussi pour ça que du coup on a aussi euh, euh, vu avec Amareal parce que du coup ça sous-entend qu'effectivement on se retrouve avec des documents qui restent en stand-by sur des étagères pendant euh, assez longtemps, finalement qui ne seront peut-être pas choisis à l'arrivée, du coup il va falloir quand même trouver une solution pour eux à l'arrivée et tout ça, ça monopolise effectivement euh, euh, les équipes, sur, et je trouve ça assez chronophage comme travail, donc effectivement peut-être qu'amarial c'est la solution de facilité effectivement au départ. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas tellement la possibilité de, de se mobiliser sur ces questions-là trop longtemps parce que parce qu'on ben voilà, qu manque de personnel et que c'est compliqué à gérer du coup. Et que finalement, on se dit, la, la, la, notre, notre activité principale, c'est quand même de prêter. Alors effectivement, le désherbage fait effectivement partie du travail, mais que effectivement, pour le moment, malheureusement, notre priorité, c'est quand même le prêt. Et, et du coup, on se focalise un peu notre activité là-dessus. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Le, le temps file toujours dans les 11 12 hein. euh, Voilà, j'en profite juste pour vous dire que c'est ce que je vous disais en introduction. Euh, jeudi prochain, donc le 23, auront lieu les rencontres interprofessionnelles du livre et de la, du livre pardon, à l'agence, donc à Lyon. Euh, donc le thème, c'est pour un développement durable du livre. Euh, et donc, je, je vais vous mettre le lien dans le chat pour éventuellement vous inscrire, vous inscrire au à la journée, au déjeuner, voire rester avec nous pour un apéritif convivial, euh, avec euh, notamment euh, une intervention de Didier Tronchet, appréhender l'effondrement, une rencontre durable et joyeuse. Euh, voilà, Donc, euh, je, voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, à, à prolonger en fait, cet échange jeudi prochain. Euh, nous, pour le 11-12, on va se donner rendez-vous à la rentrée de septembre. Euh, voilà, C'est le temps mort estival pour préparer les prochains numéros. En tout cas, on est... Vraiment ravi de, de, de présenter ce nouveau numéro euh, oui. qui, on l'espère, euh, voilà, est un temps d'échange pour tout le monde autour de problématiques. Alors bien souvent, c'est très rapide, trop rapide. Oui. En tout cas, ça nous permet quand même d'échanger tous ensemble. Euh, je vous invite aussi, et je vais le mettre dans le chat, à, à toujours déposer les sujets sur enchérir, enfin renchérir, pardon, enfin, pas sur enchérir, renchérir tout simplement, euh, sur les, les propositions des collègues de, voilà, de vos collègues. Euh, si vous souhaitez voir des sujets abordés, on, on sera un plaisir de les mettre au programme. Euh, tous les numéros du, des 11-12, se trouvent sur la chaîne YouTube de l'agence. Donc, vous pouvez tous les écouter réécouter euh, si vous avez envie, euh, voilà, vous avez manqué un, un, petit, euh, un petit passage. Euh, on a lancé aussi une publication numérique euh, qui, euh, sur une double page, reprend chaque numéro avec trois grandes idées clés, trois euh, extraits vidéo et puis une petite bibliographie ou ébographie éventuellement avec la formation pour aller plus loin sur les thématiques qu'on aborde. Donc je vous mets aussi le lien, c'est sur Issue. Euh, voilà, un grand merci à toutes les deux d'avoir euh, voilà, partagé vous. Merci. ces merci. expériences. Et puis euh, c'est des sujets qui ne sont pas faciles parce que c'est des questionnements oui. qui sont en cours. Oui. Euh, donc euh, merci beaucoup pour euh, vous être plié à cet exercice. Et puis euh, voilà, il me, cède, euh, il me reste pardon, à vous souhaiter... Euh, une belle journée, euh, voilà, un bel été à ceux que je ne revois pas ou que avec qui je n'échange pas d'ici là. Et voilà, un grand merci à, merci. à vous tous pour partager euh, ces numéros avec nous. Bien, merci à Emmanuel. Très bientôt. Merci. Merci. merci Emmanuel, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.